Ouais c'était chaud la GoPro, elle est passée dans la stadium Crazy guys yeah. une qui se Le spot est incroyable par contre. Je suis allé le voir là ce matin et franchement on voyait rien de nuit mais là ça a l'air très très cool. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Portugal et on s'est réveillé à côté d'un petit spot bien stylé. Le spot c'est une petite cascade perdue au milieu de la campagne et il y a l'air d'avoir des petites hauteurs. Du coup on va checker s'il y a du fond et ça va partir. Bon l'eau est pas aussi bleue que ce qu'on pensait, elle est un peu marron, mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même des, des cliffs qui ont l'air cool. On sait pas trop encore combien il y a de mètres, on n'arrive pas trop à savoir, on est un peu brain en ce moment euh, entre la mer, euh, les spots naturels, tout ça, je sais pas, on n'arrive plus trop à se rendre compte. Moi, deuil, je dirais qu'il y a peut-être 12 mètres. Il Faut toujours mesurer parce qu'il faut jamais se faire surprendre, si c'est trop gros et qu'il y a pas assez de fond, ça peut vite être dangereux, donc euh, on, va, on va mesurer tout ça. On est à 16 mètres pile wow. Ok, ça fait 16 mètres, on sait encore tes brains ouais, et... <rire> Louis, il va falloir revoir les distances, là Ah, c'est chaud, là Maintenant, il faut, ah, euh, chaud, de Maintenant, faut checker oh, le fond, oui. et après, ça va partir. non <rire> <rire> J'y pas Elle est stylée, quand même, la petite cascade. Je pense que ça va être bien cool de cliquer dedans. Au moins la cascade elle remue bien l'eau, et c'est mieux pour les repères, comme ça on voit bien l'eau avant d'arriver C'est deep Oh yes Bon on a trouvé un petit rope swing, il a l'air vraiment cool Du coup bah, je vais faire le crash test et je vais l'essayer C'est pas incroyable Elle m'a envoyé un peu son côté, mais en vrai je pense que c'est moi qui fais de la merde Oh oh oh Match il voulait faire double échappe, il a complètement raté et du coup il a fait échappe back demi une plongeon genre sans faire exprès <rire> C'était trop stylé mais genre c'était tellement pas contrôlé c'était incroyable Ouais c'était chaud la GoPro elle est passée genre la Gn. <rire> Oh, C'est incroyable! Ah oh, oui! Bon là le rope swing c'était bien cool et on va essayer de faire le tour et de monter, il y a des petits jumps donc on va aller checker ça. Il y a un saut de 10 mètres, le départ est assez sketchy mais on va voir ce qu'on peut y faire. On s'est chauffé au rope swing et au saut de 10 mètres, c'était vraiment sympa, on a fait quelques accros, quelques plans drones, et là on va s'attaquer au gros, le 16 mètres qu'on a mesuré tout à l'heure. Tu le sens comment Matt Ah bah, je le sens très bien, hein. c'est que du plaisir ça. Là ça va être que du kiff, il y a l'élan parfait, il n'y a pas de vent, il fait beau, il y a du fond, il y a juste à cavaler et à se lancer en vrai. Un, deux, un, un. Tu es mal de la tête Oh, c'est tellement du plaisir, incroyable. Le airtime c'est indescriptible, c'est genre de sensation. C'est ouf On vient de faire le saut avec les gars, ça s'est super bien passé. Le airtime est vraiment très kiffant. Et moi je pense que je vais me chauffer à le faire en gainer. Ça fait un petit peu peur parce que le départ est pas vraiment parfait. C'est un caillou qui, est un peu, qui glisse un petit peu. Et surtout il euh, y a des arbres à passer en fait, donc il y a un gap. Mais je sais pas, ça m'a mis en confiance, le spot est vraiment cool Donc euh, ça va le faire c'est sûr 2, 1, let's go. Putain c'était vraiment fou, encore un putain de clip incroyable, trop trop agréable Le spot est vraiment stylé, ça fait trop plaisir ça y en a fini la petite session cliff. Puis ce genre de spot, euh, 16 mètres là, c'est vraiment parfait parce que il a pas de raison de se mettre la pression parce que c'est pas non plus énorme. Et en même temps, il y a un peu de hard time pour, euh, pour kiffer. Et puis avec le petit rope swing là, c'est ça régalait. Franchement, tout le monde a bien kiffé. Là, on va aller manger, je pense, et puis euh, enchaîner sur un autre petit spot euh, qu'on a repéré. C'est parti. Bon, c'est la fin de journée. Euh, il commence à y avoir quelques lueurs du coucher de soleil, et on a repéré euh, tout en haut de cette montagne là. Des petits bâtiments, du coup on va aller voir euh, ce que ça rend. C'est parti. C'est magnifique, ça valait le coup de monter aussi haut. On a découvert ce petit spot sur les hauteurs, comme à notre habitude. Là, ça va partir en plan drone pour le coucher de soleil. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! <musique>